Est-ce que tu es prêt pour la sortie du raid Château d'atria le 9 décembre Si tu ne l'es pas, t'en fais pas, dans cette vidéo on va voir un site absolument fantastique, absolument génial, absolument incroyable afin que tu puisses te préparer au mieux pour les stratégies du raid et que tu puisses impressionner tout le monde direct. Je te fais pas plus attendre, ce site c'est Mythic Trap. Il est incroyablement complet, bien foutu, etc. C'est un site qui te permet d'avoir de l'aide ou des explications de stratégie sur du donjon et du raid. En l'occurrence, niveau red, là, ils ont implémenté désormais tous les boss. Ce pas le cas il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un site en cours de construction. Il n'y a pas les strats en mythique non plus, mais il y a déjà beaucoup d'infos. Et je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tu verras, c'est incroyable. J'ai été bluffé, je, je pèse mes mots, j'ai été bluffé par ce site. Pour cela, on va prendre l'exemple du premier boss qui est assez clair, assez intuitif. Et euh, tu verras vite, euh, on comprendra vite comment ça marche. Donc, évidemment, on ne peut pas choisir mythique. Donc, on choisit héroïque, on choisit le premier boss. On pourrait choisir un rôle, mais on va pas en choisir, comme ça on a toutes les infos qui nous sont offertes et c'est vraiment bien. Et en gros, ils ont bien utilisé le principe des sites web de scroll, scroll, scroll, scroll, ils ont utilisé ça comme une timeline. Donc en gros, t'as le début tout en haut et plus ça vient, plus tu vas arriver dans les autres phases. Phase 1, de 0 à 100% d'énergie, le boss étant qui est proche d'un pilier, le raid doit se cacher à certains moments suivant les compétences du boss afin de lâcher des flaques sanguines euh, pas très sexy sur le sol. Donc, il nous montre directement la première mécanique, Earth Splitting Shriek. Donc, ça, c'est un cast que va faire le boss. Et à la fin du cast, si t'es champ de vision, tu te fais démonter. Donc, il faut que tu te caches. Mais en plus, ça va déposer une flaque sur le sol. Donc, là, il y a même un petit gif. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'à chaque fois, il y a les compétences. Et il y a le petit gif. Et il y a des conseils. Donc, là, par exemple, au niveau du petit gif, on peut voir le cast, Earth Splitting Shriek. Donc, il cast, il cast, il cast. Le raid va se cacher derrière le pylône. Boum! Il y a la grosse plaque de sang qui est posée et on a compris la mécanique. Là, ils me disent euh, « Stratégie pour les DPS et les healers, se cacher et se stacker derrière un pylône, bah, histoire d'éviter de mettre du sang partout parce que c'est pas très beau ». Pendant, euh, pendant la compétence, et lâcher bien la flaque sanguine. Bon, évidemment, il pourrait rajouter également que ce sont des dégâts que tu es obligé de te prendre, donc claquer un petit CD de mitigation, ça fait plaisir. C'est inaoe, donc euh, t'as également la notion que c'est AOE. donc par exemple, si tu joues voleur, faire une feinte à ce moment-là, c'est bien, tu vas réduire les dégâts que le raid va t'infliger, ça implique plein de petites mécaniques où il faut faire gaffe. Si t'as un petit CD défensif, un petit bouclier sur un prêtre, un petit truc, un moyen de mitiger les dégâts, une écorce sur un druide, c'est le moment. Ces dégâts, t'es sûr de te les prendre, donc ça va aider énormément ton groupe, donc vraiment, euh, pas hésiter. Pareil, si t'es un healer, tu sais que bah, tu vous pouvez vous mettre d'accord, machin, il va claquer euh, tel CD, euh, comme ça, bim, ton groupe il est bien. Ensuite, explication de la deuxième mécanique, Echoing Stretch. Donc là ça fait des dégâts aux joueurs, ça les stun, s'ils prennent la mécanique, donc ça c'est une mécanique que tu peux esquiver. Le boss descend sur eux au bout de 3 secondes s'ils se font toucher, et ça fait une AOE de dégâts physiques qui frappe également les alliés. Donc déjà, t'as un la notion, c'est une mécanique que tu peux esquiver. Donc déjà c'est énorme. Ensuite tu sais si tu es touché, tu dois t'éloigner de ton groupe de raid. Et tu sais également que c'est une AOE de dégâts physiques. Donc si t'as une façon de réduire les dégâts physiques. Bah bam, tu sais que tu peux la mettre En plus de ça, tu sais que tu as 3 secondes pour réagir Donc bah potentiellement, c'est pareil une now, la feinte du voleur, ça va marcher Donc tu sais que si tu te fais toucher C'est pas grave, tu t'écartes Tu mets un petit CDDF comme une feinte Ça va réduire les dégâts que tu vas te prendre Ça va laisser le temps à Taylor de te soigner derrière Et tu vas pas mettre le groupe en PLS Et sinon, tu sais que tu as juste, entre guillemets, esquiver cette mécanique Et donc il va balancer, voilà, ses cercles partout autour de lui T'as l'illustration, t'as le gif Donc tu sais comment ça fonctionne, c'est juste incroyable Ensuite, tu as une troisième mécanique sur la phase 1, éco-location. Deux joueurs sont ciblés. Après 8 secondes, le boss descend sur eux et fait une AOE de dégâts physiques qui touchent également les alliés. Et ça laisse une flaque sur le sol. Donc là, tu te dis... Ok, donc il y en a deux qui vont être ciblés, donc si t'es un healer tu vas faire gaffe à qui est ciblé Si tu es ciblé, tu vas foncer, te cacher, enfin te mettre dans un coin Histoire que la flaque de sang ne pénalise pas ton groupe de raid Et tu sais également qu'encore une fois c'est une AOE de dégâts physiques Donc tu peux prendre des actions en conséquence Par rapport à ça, tu sais que c'est des dégâts que tu vas être obligé de te prendre Donc tu peux claquer un petit CDDF, tu peux par exemple attendre et claquer une pierre, une pierre de démo après Ou ce genre de truc, ou simplement réduire les dégâts que tu vas te prendre Parce que tu sais que tu vas te les prendre au bout de 8 secondes donc, As juste à attendre, tu es ciblé comme là par exemple, il monte sur le gif. Bam, les joueurs qui sont ciblés, ils partent, ils se cachent, ils se cachent, ils se cachent. Ils mettent potentiellement un petit CDDF, ils déposent leur flac, ils reviennent sur le raid. Basique, simple. Et là, tu as déjà le plus gros des mécaniques du boss. Également, après, il dit si tu as un tank, as un système de stack à l'habituel, au bout d'un certain nombre de stacks, tu vas échanger avec ton pote. Et voilà, bon, c'est du, du basique à niveau tanking, au niveau du raid, hein. c'est toujours un système de stack à échanger entre deux tanks. Ensuite, tu as la phase 2, quand il arrive full énergie, qu'il est complet, le boss se téléporte au centre. Il ne prend plus de dégâts et il continue de caster Air Spring Shriek. Pour rappel, c'est ce truc-là, mais tu vas le voir tout de suite, c'est cette zone-là à esquiver. Donc encore une fois, si tu te fais toucher, il ne faut pas te coller à tes potes, parce que sinon, ça va leur mettre des dégâts. Donc grosso modo, tu losses le boss. Tu te mets derrière un pilier, tu esquives ces petits trucs qui rebondissent de partout, et ils te mettent également la deuxième mécanique, murder prêt, le boss tue instantanément toutes les personnes qui sont à 12 mètres de lui. Voilà, bon bah c'est basique, c'est simple. Si t'es dans cette zone rouge autour du boss, tu meurs instantanément. C'est réglé. Et, et tu vois, il y, y a le tips, everyone, ne pas rentrer dans le, dans le cercle rouge autour du boss, sinon ça va te one-shot. T'as des conseils comme ça et compagnie, une fois que la phase 2 est finie, tu reviens en phase 1 et bis, répétita, tu vas recommencer. Si tu veux directement attaquer le, boss, si tu veux attaquer le boss en mythique et que tu as besoin de plus, il n'y a déjà potentiellement pas les ressources à ce niveau-là, ça va être mis, mais pour l'instant, ils ne les ont pas. Tu peux toujours faire la très vieille technique, vieille comme le monde. Tu vas au niveau de ton jeu, guide de l'aventurier, tu sélectionnes le raid, Château Natria, tu sélectionnes le boss que tu veux, tu vas dans technique et tu le mets bien en mode mythique. À partir de là, du coup, tu vas avoir les techniques en mode mythique qui apparaissent. Oh, mode mythique Et tu as juste à les cliquer et lire, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc tu vois qu'il y a un système de lanterne de sang, de lumière et d'horreur vorace T'as juste à aller lire tout ça et t'auras compris grosso modo quasiment tout ce que t'as besoin de savoir Après il y aura juste à faire 1, 2, 3 petits trails avec ta guild. Potentiellement, sinon tu peux également venir sur les lives de Naxxivan. Hein. Je vais streamer ça mercredi à la sortie. On fera le raid normal le mercredi soir. Alors, mercredi après Mythique+, Plus, on va directement push des clés et compagnie. Mercredi soir, donc le 9, hein, le 9 décembre, ça va partir directement sur du raid au normal. Le 10 décembre héroïque, le raid héroïque, et après dans tous les cas je te tiendrai au jus petit à petit Mais en tout cas sache que mercredi et jeudi je serai en live sur Twitch en train de faire directement le raid, donc si t'as un peu envie de voir comment ça se passe, les mécaniques, les feelings le voleur finesse en raid fais-toi plaisir, il y aura l'occasion d'ailleurs potentiellement je cherche un groupe <rire> pour jouer avec mon chasseur sur les autres soirs, donc si tu as un groupe de raid qui part après jeudi, n'hésite pas à me le dire directement sur Discord et me proposer si t'as un slot dans tous les cas, t'as énormément d'infos Donc voilà, c'était un truc qui était important pour moi de partager Ce site est excellent et il y a vraiment beaucoup d'infos Alors, c'est en anglais Je sais que ça peut être un point de blocage Et ça peut être un peu compliqué Donc n'hésite pas non plus à me dire si tu veux que je te fasse la version francophone <rire> Comme là je viens de faire au final sur le premier boss Où on regarde ensemble, on partage les mécaniques et compagnie Parce qu'après tout, pourquoi pas <rire> En tout cas, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé Qu'est-ce que tu penses de ce site, si tu connaissais déjà ou non Vu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Et que je me suis dit que potentiellement il y a des personnes qui ne connaissent pas, je me suis dit que c'était plutôt la bonne idée d'aller le partager et je le trouve excellemment bien fait. On va faire d'autres vidéos, t'inquiète pas, sur le raid. J'ai également découvert un petit mini-jeu qui a l'air vraiment vraiment fun pour t'entraîner au raid. Je suis en train de le tester de mon côté, mais ça risque de sortir dans une vidéo qui arrive très bientôt. Donc évidemment, n'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne, on n'est pas loin des 30 000. Et ça, ça a des potes graves. Prends super bien soin de toi, on se retrouve très vite